Aller vers son futur, avec évidemment un passé encombré et qui nous touche encore émotionnellement, c'est clair que la place est prise. Des ex, c'est pas seulement des amoureux. Des ex, ça peut être des amis, ça peut être des patrons, ça peut être des associés. C'est tous ces gens qui touchent le bouton de la blessure, de la rupture. Un ex, c'est quelqu'un avec qui, effectivement, le potentiel d'accomplissement n'est pas fait et ça vous laisse pas en paix. Une fois que ça vous laisse en paix, il est devenu un être humain parmi tous les autres êtres humains de la planète. On ne lui en veut plus, mais on n'en veut plus. Donc la seule bonne affaire, c'est d'en finir avec ses ex